Nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, assisté à un tour de magie dont l'impact était si fort, que ce soit sur scène ou à la télé. Je parle par exemple de la femme coupée en deux, ou bien de la lévitation. Concernant la magie de close-up, la magie de près, il existe aussi dans cette catégorie des tours dont le spectateur se souvient. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Place à la magie Un jeu de 52 cartes, et pour réaliser cet effet, je vais utiliser deux cartes. Ici, le roi, le trèfle et enfin le roi de pique le jeu est donné à donner à mélanger une carte est choisie par un spectateur ici pour la démonstration le 10 de pique cette carte peut être donnée à signer bien évidemment cette carte est remise dans le jeu et le spectateur de nouveau mélange les cartes bien une fois fait les deux rois sont réinsérés, mais cette fois-ci, face en l'air dans le jeu, comme ceci, très bien. Alors, petite précision, la première carte est-elle celle du spectateur Non hein, bien évidemment, celle du dessous non plus. Ce qui veut dire c'est que la carte du spectateur se, trouve, se retrouve entre la première et la dernière du jeu. Bien. Nous allons remélanger encore une fois le jeu. Voilà. Couper. Et maintenant, place à la magie. Simplement en claquant derrière les doigts. En étalant le jeu, on retrouve désormais les deux rois ensemble avec, dans le centre, une carte face en bas. Et ce qui serait fabuleux, c'est que la carte soit celle du spectateur. Ici, le 10 de pique. Merci.